Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 3 au 9 février 2020. Lundi, mardi et mercredi jusqu'au 14h pour le Québec et lundi PM, mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans les Gémeaux, votre quatrième maison. Vous vous sentirez éparpillé entre vos responsabilités familiales et vos responsabilités professionnelles. Des exigences familiales ou pour votre foyer coïncident avec des, des exigences professionnelles et vous finirez par chambouler votre horaire essayant de trouver un moyen d'accomplir toutes vos tâches en même temps. Beaucoup de patience euh, sera requise durant cette période, chers poissons, mais n'ayez pas de soucis. Les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes et moins stressantes. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, votre cinquième maison. C'est vrai que le soleil dans votre douzième maison maintenant vous rend vous rend un peu distrait et pourrait même vous causer quelques insomnies, mais durant cette période, la lune est dans votre maison du plaisir, des loisirs, des amours et de la créativité, faisant un trigone avec Neptune dans votre signe ainsi qu'avec Mercure. Donc attendez-vous à des moments plaisants et agréables avec les amis ou les membres, de la famille. Durant cette période, vous pourriez avoir des idées innovantes ou prendre des initiatives qui seraient très appréciées par votre entourage. Votre intellect sera très vif et votre joie de, vire, de vivre sera contagieuse. <cười> Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, votre sixième maison, et une pleine lune aura lieu dans cette maison dimanche dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février. Alors, je vous invite à consulter la vidéo de votre signe. Pour la nature du temps de cette fin de semaine, elle sera une fin de, une fin de semaine très occupée. Vous aurez l'impression ou le sentiment de devoir toujours vous rattraper et vous aurez la sensation de courir dans l'eau. Vous ferez beaucoup d'efforts, mais vous euh, avancez, Très peu. Organisez-vous bien et restructurez votre horaire et vos tâches et focalisez-vous sur les priorités d'abord et vous y arriverez. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne et commenter mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.